Donc, euh, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, euh, ils ont dû observer qu'il y avait quand même beaucoup moins de contenu ces derniers temps. Euh, en fait, on a un problème d'usure, d'usure du matériel, d'usure euh, des euh, femmes et des hommes. Et donc, euh, on va avoir euh, un de nos besoins, ça va être du monde, du monde pour nous aider, du monde pour faire de la rotation. On, on peut former tout le monde à organiser des plateaux, à monter... Euh, Faire, faire du montage, on a des monteurs qui nous aident mais on peut aussi aider à, à, à apprendre à monter. Enfin, voilà, On va avoir besoin d'aide matérielle et d'aide humaine parce que sinon on va pas arriver à tenir. En fait c'est quelque chose, faire un plateau télé en fait ça, ça prend pas mal d'énergie parce qu'il faut s'installer, il faut être sûr qu'il y ait l'électricité, une tente, euh, un endroit où on peut s'installer calmement et proprement et créer une sorte de bulle et une fois qu'on a installé cette bulle il faut qu'il y ait des gens qui viennent devant la caméra et donc il faut faire une petite, euh, une petite pêche, une petite enquête, euh, aller euh, sur la place ou aller ailleurs, faire venir des chercheurs, etc. Donc, tout ça, ça nécessite du travail. Et tout ce travail-là, ben voilà ça nécessite des hommes et des femmes. Des femmes et des hommes, excusez-moi. et euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est le premier truc. donc Nous, ce qu euh, sur ce constat-là, ce qu'on a un peu décidé, c'est de baisser euh, la cadence euh, des, des émissions. Euh, de faire en fait euh, au maximum un JT euh, par jour, euh, sauf le lundi qui va être une journée off. Donc c'est euh, un peu l'actualité euh, de Nuit Debout sur toute la France, avec euh, les vidéos qu'on nous envoie, les, les, les, jeux, les participations des gens. En fait, on a déjà 4-5 personnes qui nous envoient des sujets et qui nous envoie aussi une sélection de l'actu. Donc on a, on a vraiment de la chance parce qu'il y a plein de gens qui nous aident, qui ne sont pas forcément présents sur la place, mais qui nous regardent, et qui nous aident, et qui nous rapportent des informations. Et donc avec ça, on arrive à faire un petit JT euh, voilà, quotidien. Euh, et du coup, on ferait ça euh, alors, 5 à 6 soirées par semaine. Euh, et on a additionné un salle des plateaux, euh, des plateaux, mais alors on est un peu en train d'anticiper sur la période d'été, j'imagine que ça fera partie de la discussion de tout à l'heure, euh, mais l'idée ce serait d'avoir euh, euh, un à deux plateaux. Alors ce qu'on appelle un plateau, c'est euh, euh, trois, quatre invités euh, auxquels on donne 30 à 40 minutes de, de, de parole, euh, avec qui on interview, avec qui on, on, on discute. Et ça peut être un débat, ça peut être plein de choses, on peut être très inventif, il peut y avoir même des cours de cuisine, on a envie de faire ça aussi. Euh, donc voilà, il y a plein d'idées, mais pendant ces périodes-là, quand on fait un plateau, ça veut dire qu'il y a plusieurs caméras, s'il y a plusieurs caméras, ça veut dire qu'il faut plusieurs cadreurs, euh, s'il y a plusieurs cadreurs, ça veut dire que... Pardon Il faut que j'accélère, je suis trop. Oui D'accord, ok, pardon. Bon, voilà, vous avez ma proposition, et Voilà. c'était le problème, et ensuite on discutera des solutions. Excusez-moi. Euh, D'abord, contrairement à ce que vous avez pu lire dans la presse, ça se passe pas si mal que ça, parce que de toute façon, le gouvernement, il a perdu déjà près de 4 mois, ça c'est le premier point. Deuxième point, il n'arrête pas d'annoncer en permanence que nous sommes en train de disparaître, que la, la mobilisation chute, et ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, et c'est d'autant moins le cas Jusqu'à présent, le front syndical qui, est, le, qui était qui était composé essentiellement de FO, de Sud et de la CGT va s'élargir puisque la, la, la CFECGC la CF cgc va rentrer dans le front syndical. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ah, ça, c'est des, des éléments. Euh, on pensait, ouais. on pensait à, on était un certain nombre à penser que la CGT avait des chances ouais, de nous coup, lâcher de là, ici, son, euh, en cours de en fait. au moment de l'entretien avec, ça, avec, euh, avec euh, El Gomri, ben, Ça n'est pas le cas puisque la CGT a présenté une plateforme en 10 points qui a été refusée par le gouvernement. Donc elle continue à appeler à la mobilisation. Et je crois qu'effectivement, pour eux aussi, relève, hein. les, les, la, la mobilisation du 23 et la mobilisation du 28, c'est des points on là, ici, du coup, importants. Pour savoir, un coup on me dit de parler doucement, un coup on dit de parler, de de là, de parler fort, moi je sais plus à la fin. Voilà, euh, voilà, et c'est des points importants. Par rapport 4, à Nuit debout, je crois qu'on a démontré l'autre fois qu'on était capable d'être nombreux. Il y a eu un certain nombre de hiatus ouais, qui ont fait qu'on avait, leur avait leur peu de visibilité pour la prochaine pourquoi, mobilisation pas, pas, les dans le parcours pour la prochaine manif. Le parcours c'est euh, Bastille Nation. On a décidé, comme on ne savait pas exactement où c'était, de se fixer un rendez-vous au 69 rue de Lyon. Donc ça nous permettra en cas de problème de bouger assez rapidement. Mais 69 rue de Lyon à partir de 13h, la manifestation partant à 14h après je laisse aux copains euh, qui doivent effectivement préparer le travail de voir comment ils font au niveau des codes couleurs j'ai entendu parler de codes couleurs et tout ça ça c'est à définir ultérieurement après la réunion c'est pas le lieu maintenant voilà je crois que j'ai ouais c'est métro Bastille euh, c'est métro Bastille mais je pense que quand on dit Bastille c'est métro Bastille voilà donc voilà métro Bastille la rue de Lyon c'est une rue qui part la rue de Lyon voilà Hein, et le 69, c'est juste devant oh, une boutique d'audioprothésistes. pierre Albin, Comme le gouvernement est sourd, on va, on va aller leur chercher du matériel pour les équiper. Donc c'est Gérard le suivant. Oui, euh, Je vais essayer, essayer d'être bref. Là, j'ai entendu effectivement, on est, on est un certain nombre à être là depuis le 31 mars. On est un certain nombre en avoir ras la casquette par moment, à être fatigué et tout ça. Mais là, quand j'entends dire qu'effectivement, à partir de demain, on n'a plus de sérénité, ça veut dire concrètement qu'avant même la fin du combat contre la loi travail, on sera obligé d'abandonner la place. Et c'est ce que vous voulez, effectivement, qu'on abandonne la place non, et je crois que là-dessus il faut qu'on se donne les moyens d'être là jusqu'au 28. Qu'on se dise effectivement, collectivement, on était réunis le 31 mars ensemble contre cette putain de loi de travail. Excusez, vous pouvez faire le signe du sexisme. Mais hein? vous étiez, vous, on était là collectivement contre cette loi travail. Il faut effectivement que jusqu'au bout on se batte. Partir maintenant, ça serait faire un cadeau magnifique au gouvernement. Ça serait lui démontrer qu'ils nous ont eu à l'usure. C'est ça ce que ça veut dire collectivement, concrètement. Les copains de la sérénité sont fatigués, et bien effectivement, on peut, on peut nous, au niveau des commissions, dire on va essayer de former une sérénité qui puisse garantir que jusqu'au 28, jusqu 28 juin à minima, jusqu'au 29 juin, on peut effectivement tenir cette place, et d'ici là on s'organise pour la tenir. Jusqu'au 29, et jusqu'après, des copains parlaient de vacances debout, ben ça peut être vacances debout, ça peut être plage debout. Voilà ce qu'il voilà qu faut se dire. C'est pour les gens, c'est un symbole la place de la République. C'est pas uniquement quelque chose où se réunissent des gens qui parlent, c'est un symbole, c'est un lieu qui a matérialisé le refus d'un monde. Gardons-le en mémoire, essayons d'agréger d'autres personnes, et essayons de nous dire qu'avec les vacances vont arriver d'autres gens sur cette place qui vont nous relayer. Je pense qu'on est nombreux à se demander pourquoi on s'arrête à 20h. Qui l'a décidé Bien, Alors, on nous répondra après. Je ne veux pas passer mon temps à ça. Non, mais en fait, euh, on peut se faire ça tranquillou, cette discussion-là. Il euh, y a une thématique, nuit debout demain. C'est-à-dire, euh, enfin bon, je, je, on présentera ça après, ce que ça, ce, ce que ça veut dire. Euh, on peut très bien faire que cette assemblée se continue comme ça, lib. Et euh, se mettre ailleurs après avec un mégaphone et, euh, et parler de, de voilà de la pérennisation du mouvement ensemble et ce genre de choses. Donc on n'est pas obligé de se confronter sur est-ce qu'on fait ça maintenant juste après et qu'on arrête toutes les on peut voter ça d'ailleurs après euh, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'était enfin ce qui était prévu c'est qu'est avait... bon voilà bah, par des gens qui ont point technique sur l'assemblée de coordination. C'est juste une réponse, à Aline, on l'a décidé ensemble, et la, la précédente Assemblée de Coordination, il se sur plusieurs formes, on met en place le format, euh, et pour nous c'est important d'arriver à des pseudo-décisions. Et euh, si là on a besoin de continuer tous ensemble qu'on ait à discuter de, de ce sujet, on pourra. Par contre, ce serait bien d'arriver à se dire, quel, par exemple, formuler les, quelles sont les étapes, que, les, quelles sont les hypothèses possibles sur la, la, la, la fin du mois, euh, avant, d'ici 20 h qui est notre fin, et comme ça après les discussions de fond, parce que on veut boucler les trucs en deux heures, parce que c'est ça qui réalise de, de, de pardon, parce que c'est ça qui les réalise d'avoir comme format deux fois par semaine. Je, le réalisme. On en crève. Le PS, tous les gouvernements, nous enferment dans des, dans des formats pour, soi-disant, le réalisme et le pragmatisme. Et ici, alors qu'on n'a pas de patron, on n'a pas, pas de gouvernement, on n'a pas d'Assemblée nationale, on n'a pas de parti, on s'impose nous-mêmes des formats qui n'ont pas de sens. Puisqu'on est bien là, je ne vois pas pourquoi on ne continue pas. Bon, Mais je n'avais pas décidé de prendre la parole là-dessus, je relayais ce qui se disait autour et que personne ne répondait. Bon, C'est très jeune. Non, derrière, de vous disputer parce que je n'entends pas. La question est très grave. La question est très grave parce que je ne sais pas si vous avez compris, comme l'a dit tout à l'heure euh, euh, Patrick Gérard. La question est que certains ne veulent pas continuer. Que certains soient fatigués, je le comprends. On est tous fatigués. Moi aussi je suis là depuis le, le 30 et on est nombreux à ça. Le problème c'est qu'on s'est fatigué à des choses que personne ne nous a demandées, À des structures, des commissions, des coordinations de commissions, re de, de, de, de retenir des salles ici, là-bas, en dehors de la place des usines à gaz dont le mouvement spontané qui est né le 31 n'a pas demandé cette construction. Et c'est pour ça qu'on est fatigué et c'est pour ça qu'on arrêterait, mais on a complètement oublié le but, pour pourquoi cet élan est né le 31 Pourquoi on est sorti de nos télévisions, de nos isolements, de nos dépressions Parce qu'on voulait remettre en cause le monde. Et ce monde-là, tout d'un coup, après deux mois et demi, parce que des commissions structurelles ne sont pas assez nombreuses, ont décidé on s'arrêterait Non mais... Je parle avec passion, parce que ça aussi, je voudrais vous le dire, si on ne met plus de passion, si on ne met plus de poésie, si on ne met plus de, de, de choses très particulières, quelqu'un tout à l'heure disait « ne parlez pas avec des gros mots ben, ». Il y a des gens qui parlent avec des gros mots, on les exclut Cela, On fait comme dans les écoles supérieures, on fait comme euh, dans les salons mondains, il faut avoir le passeport, le bon costume, le bon mot, mais on est où On est sur une place, on va y rester, parce parce que c'est un symbole, ce n'est pas une centralité, tout le monde nous regarde et le temps de parole c'est pareil ça suffit aussi, on va pas faire un quart d'heure, en trois minutes on ne peut pas tout dire. Alors juste une dernière chose, juste une dernière chose sur la loi travail. Ce n'est pas vrai, c'est une réécriture de l'histoire, que de dire qu'on est venu que pour la loi travail. On est venu là parce qu'on a dit on ne veut plus rentrer chez nous. Ne plus rentrer chez nous, ce n'était pas seulement la loi Elcombrie. C'était tout le gouvernement, c'était tout ce monde capitaliste. Ce n'était pas que la loi travail. Et je ne veux pas, personnellement, dites le dites-le. Quand vous êtes là vous, vous Est-ce que vous voulez que demain il n'y ait plus rien sur cette place et qu'ils en a gagné Est-ce que vous voulez que demain, même si on gagnait sur la loi travail, on s'enquille les lois Macron et le reste Non ouais, Eh bien alors on reste là jusqu'au bout et même cet été. Mais qu'est-ce que c'est que ce défaitisme Cette fatigue Je ne comprends pas c'est ça qui fait qu'on est de moins en moins nombreux, parce qu'on se fait chier, et je vais employer des gros mots, on se fait chier depuis un mois et demi, deux mois, par des trucs d'organisation dont on n'a rien à foutre. On veut être là pour se parler, et on veut aller manif, et on veut être là et ailleurs, et pour longtemps. Donc ça suffit, les vacances sont dire oui. La gloire, la corberie, ce une ce n'était qu'une goutte d'eau, et tout d'un coup, on en fait le seul horizon. Mais oui, il faut être dans les magnifiques. j'y suis, je suis dans les, dans les plus casse coups Mais il faut continuer ici. Le travail que nous avons à peine commencé, c'est de se parler, de se donner du courage, de l'espoir, pour changer le monde. Et la question est comment tenir, comment faire durer le mouvement je crois que la communication c'est le mur de la guerre. on a un gros souci de com, on ne se connaît pas entre commissions. on ne sait pas comment se joindre. J'entendais tout à l'heure un intervenant dire, euh, bon voilà, j'ai un projet, donc euh, il y a une telle dans la foule, contactez euh, là, regardez Framapad et le pi Et On sait comment C'est quel Wiki, quel, quelle adresse, quel Framapad, quelle personne, quel 06 on ne sait pas comment se joindre. La seule possibilité qu'on avait, c'était de venir ici, sur la place, et d'aller chercher une page A4, à l'accueil, là sous la tente bleue, où il y avait la liste de toutes les commissions. J'y suis passé à l'instant, il n'y en a plus. Il y a NuitDebout.fr qui est un site assez connu, euh, assez... Euh, euh, cohérent ou sur lequel on trouve euh, l'Open Agenda, sur lequel on trouve Gazette Debout, mais on trouve pas les commissions, on trouve pas les numéros de téléphone. Donc, si on veut se joindre, organiser des conférences ensemble, euh, savoir un petit peu qui fait quoi, comment, c'est impossible sans cette communication. Et on est quand même à l'ère de l'informatique, on n'arrivera pas à tenir la place parce qu'on n'arrive pas à se parler, à savoir où sont les stands, où sont les personnes. Et, et s'il n'y a pas ce minimum, on n'arrivera pas à tenir l'été. Donc moi, je prends la parole pour demander. Et, et on me dit euh, de s'adresser à Media Center. Mais qui est Media Center Même ça, je ne sais pas comment les joindre. Comment voir la feuille qui manque là-bas euh, sous la, la tente bleue Je ne sais pas à qui m'adresser. Je pense qu'il faudrait essayer d'organiser, et j'adresse un appel à Media Center, ce bel inconnu, d'organiser une page sur nuidebou.fr sur laquelle on puisse trouver toutes les commissions. Euh, pour rebondir sur ce qui s'est dit euh, un petit peu plus tôt euh, sur euh, le formalisme et le fait de s'organiser, c'est un, euh, un peu obligatoire de s'organiser, c'est aussi un laboratoire la place pour ça. Donc ça fait aussi partie de notre travail. Alors on se fatigue parce que justement on expérimente, donc c'est fatigant. Donc oui, il y a des gens qui sont fatigués, mais il y en a qui ont encore la niaque, il y en a qui ont encore envie de venir, il y en a qui ont encore envie d'occuper cette place. Donc, j'invite les gens qui sont un petit peu fatigués à ne pas être trop défaitistes, à ne pas engager ce défaitisme dans des gens qui ne sont pas encore dans cet état-là. Euh, par rapport à ça, il y a eu aussi un autre message qui s'est dit par rapport au petit carré rouge, vous vous souvenez euh, Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Après, il faut pas se formaliser aussi sur le, le format du carré rouge. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de très important à mettre en place, surtout avec les vacances. Il euh, ne faut pas hésiter à se mettre ce petit carré rouge ou trouver un autre format euh, avec un pin's pour euh, pour montrer aux gens dans la rue, à votre travail, dans les transports ou sur la place, que vous êtes prêts à parler, à parler de ce qui se passe avec Mis Debout, avec, à parler de ce qui se passe avec la convergence des luttes. Je pense que c'est très important de, de... Voilà, ou un cordon blanc, ou enfin on peut en discuter et trouver un signe distinctif qui soit clair et qu'on puisse communiquer sur ce signe distinctif pour que les gens n'aient pas peur de venir nous voir. Voilà, y a, y a, apparemment il y a un cordon blanc déjà qui, est, qui a l'air d'être en place. Une ficelle, un bout de ficelle. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Le lien, le lien. l'idée du lien, c'est une très belle symbolique. Donc il y a ça. Voilà, donc le lien. Pensez au bout de ficelle. Je pense que c'est une bonne idée, on en discutera. C'est voilà, quelque chose d'important à mettre en place. Sur, une autre, sur un autre principe de coordination, moi j'ai envie de travailler cet été, pour l'instant je fais surtout des vidéos pour Nuit Debout et puis je passe un petit peu de commission en commission, je discute un peu avec tout le monde Moi j'ai envie de créer la signalétique sur la place cet été pour que ce soit plus clair pour les gens qui arrivent sur la place euh, quand ils arrivent, quelle commission est, euh, sur quoi elle parle, euh, quel stand c'est euh, que ce soit plus clair, que ce soit plus simple il y a plein de choses à mettre en place au niveau de la signalétique ça peut être divers et varié, ça peut être mobile ou fixe mais en tout cas, il faut qu'on y réfléchisse. Donc je vous invite à venir me voir si vous avez envie de participer à cette aventure Signal signalétique. Ça puisse servir ici et sur d'autres places. Euh, ou même faire la signalétique en manifestation, ça peut être utile aussi. Donc euh, pour renseigner sur ce point-là, venez me voir. Florian, euh, n'hésitez pas. Et bon courage